Ah nice, j'aime bien Maiev. Ah Maiev c'est cool. Hein. Maiev... Après il n'y a pas les Undead. Il n'y a pas les Undead. Mais bon Maiev reste pas mal quand même. Bon, c'est cool, on a le on a le pouvoir T1, ça c'est plutôt pas mal. On le fait avec le uran d'ailleurs, le pouvoir T1. Après, il y a un choix. Forban ou Myrmidon C'est dur à dire. Myrmidon, il est bien pour Atissa, et lui il est bien pour Elisa. Atissa, c'est une carte de création, Elisa c'est une carte de tempo. En général, Atissa est meilleure. Ça, plus, Atissa, c'est pas horrible dans cette méta. On va plutôt piquer Atissa. Pense. ouais je on va bon faire ça je crois j'ai pu tester le nouveau héros euh, ouais j'ai fait une game avec euh, sympa très sympa je pense que c'est pas incroyablement fort mais c'est cool L Espèce de roi liche en moins fort intéressant ça Reste sagement... On va faire ça. Ne le dites pas aux autres, mais que vous On peut faire égalité. Ah. Euh... Ça part des mots Comment ça C'est le... le 6 plus 3 qui te, qui te fait choisir ta compo. Ah. Bah, 6 plus 4. Ah, rage, donc. Ça ça je pense. Pourquoi tu dis ça par démon C'est intéressant, hein. c'est pas pour euh, te critiquer, c'est pour que t'ailles au bout de ton raisonnement et comme ça je peux te donner euh, l'argument, la, euh... enfin, je peux te donner la théorie quoi. Euh, je prends ça, ça et roll je pense. Faut on arrive à triple au prochain tour, non, on va pas geler. Parce que je trouve que la 1-3 comite un peu ok c'est intéressant euh... en fait Maiev c'est un perso où 6 égale 6 pour aller chercher la taverne 6 en gros, c'est à dire que sur le tour des Seagull tu lock ton triple et en fait tu pars dans une rafam curve tu vas chercher la taverne 6 et tu construis qu'à partir de cela, donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu as la théorie, cette théorie là bah, tu sais que ton but c'est juste de tempo pour le 6 plus 3, donc le, le 9 quoi euh, même le 6 plus 4 euh... non 9 c'est ça et, euh... Et euh, donc, euh, en fait, il n'y a aucun commit. Il y a zéro commit avec le personnage. C'est tout l'intérêt du personnage aussi. De toute façon, en général, les, 1, les, les, les stratégies qui restent 1, il y a zéro commit. Hein. Commit pas avec une carte comme ça. Même si c'est une bonne carte, mais justement, c'est une carte de tempo. Alors là, c'est assez intéressant parce que... Ouais. Est-ce qu'on doit rester Ou on doit quand même up malgré le non-triple Ça c'est assez intéressant. Je pense qu'on est quand même censé monter. Je crois qu'on est quand même censé monter. On a juste pas loqué. Mais on en a deux. Et je pense qu'on est quand même censé monter. Alors ça franchement, je, pourtant Maiev c'est vraiment le perso que je maîtrise le mieux. Mais ça c'est vraiment quelque chose, je, je ne saurais jamais exactement euh, si c'est bon ou pas. Moi je fais ça, 3 fois sur 4 c'est cool. Le problème c'est que prendre du retard dans la curve c'est vraiment infâme. C'est encore plus infâme que rater son trip presque. Donc ce qu'on va loquer, c'est les, bah, les potentiels trip. Donc ça, ça nous fait un double de plus. Donc euh, on le loque. Même si on le retarde, au pire, il bah, vaut mieux l'avoir un tour après que jamais. Hein. Et puis... Euh... Et voilà, on va faire ça là. La gemme, on la met où Qu'est-ce qu'on va garder Ça, enfin, on va garder, non Donc voilà, ça c'est important, essayer de mettre là. La... Alors les deux meilleurs tempos dans une Rafam Curve de Mayev, c'est les Murlocs avec la 1-4 et T-Scolaire. scolaire étant le meilleur. Et voilà, l'objectif c'est d'essayer de tenir et au moment où tu triples, il faut pas. Au moment où tu triples, il. Euh... Ouais, il faut pas que tu sois trop bas en pv donc c'est pour ça que tu cherches que à faire de la tempo mais en même temps garder en tête que 6 égale 6 c'est à dire que si tu loques sur les tours 6 mais il faut pas loquer sur le tour 5 c'est à dire que si tu loques ton triple par exemple t'as énormément de chance qui en fait est pas tant chanceux que ça mais bon quand même tiens vaut mieux que de tu l'auras mais si tu loques ton sur les sur les 5 gold bah ça marche pas t'es obligé de parfois acheter de la mauvaise carte pour loquer sur les 6 gold en fait maïe souvent on part du principe que c'est extrêmement compliqué parce que c'est pas du tout intuitif, c'est-à-dire que si t'as pas la théorie, tu peux pas jouer le personnage. Par contre, quand tu connais la théorie, bah en fait c'est finalement assez simple. Et l'adaptation se fait naturellement, je trouve. Il est là. En gros, on va vendre la 5-3 et le chat. Et on achètera lui. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas jouer fine bouche avant. Mais on prend pas le risque de manger la fine bouche. Donc on va geler, évidemment. À moins qu'on l'achète maintenant et qu'on la joue maintenant. Oh, ça peut être sacrément cool, ça. Comme ça, ça nous évite de... Oh, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est l'armure. Hein. Parce que j'allais faire pouvoir là-dessus. Mais en vrai, l'acheter maintenant. Sachant qu'elle, elle arrive au tour d'après. Comme ça, je, je, je profite un peu de la stat de lui. En vrai on fait ça, comme ça on évite de geler. Après pouvoir dans Pario c'est incroyable, hein, mais... Je crois qu'on va faire ça. Bon est-ce qu'on... Je sens... Alors, en plus la tempo elle est forte, Vous voyez, j'ai un beau bébé. Prochain tour je fais up. Bon bah voilà, un train qui arrive à l'heure. Ouais avec Fin Bouche c'est un peu spécial. Parfois t'as as les deux. En fait tu peux pas jouer l'autre. Hein. 100% j'aurais mangé la 1. Bah, c'est aléatoire là. On va. Bah. Comment ça t'aurais mangé la 1 Avec le pouvoir Bah la Pariose est mieux ça fait 3 pièces. L'autre elle fait que 2 pièces. On va mieux manger la Pariose. Ah, je parle de poisse. Ah, en termes de malchance Ah, je suis pas croyant moi, donc euh, j'y crois pas trop ça. Donc, à ça. Au cas, t'aurais de la poisse et pas les autres. On m'en va. Ah, si on avait eu encore le chat. Euh, ok. Ah, ça fait chier, on va manger des merdes. Franchement, sans blaguer, je crois que je vais roll. Après, ça c'est gros. Hein. Ou alors je bouffe le chat d'abord. Et comme ça, j'ai une chance de manger ces deux... Ouais, je crois que je vais manger le chat d'abord. Franchement, toi, 100% t'aurais mangé le chat. <rire> ok. Euh, bon. Démon et ça marche bien avec ça. Après, c'est pas une bonne carte de jeu vidéo. Après, il y a Argozoa qui est une bonne carte de jeu vidéo. Et Ouais, c'est une bonne carte quand même. Après, écrabouilleur, c'est fort tout de suite. Et ça crée des trucs qui sont pas très sexy quoi. Je sais pas. Or c'est bien parce qu'il y a lui derrière, mais en même temps. En fait la question c'est est-ce que mon board il est suffisamment fort Il est pas mal mais. Je crois que je prends des crabouilleurs quand même. Et comme ça, ça va me permettre de up. En fait les crabouilleurs me permettent de up. Dans le sens où il m'apporte une vraie, vraie tempo. Yo la fleur en ville, comment ça va Yo mec, hello, hello. Ouais. Ouais, on a une vraie puissance là. C'est con mais on l'aurait perdu ce combat. Si on avait pas eu... Sans blaguer, hein, je pense qu'on l'aurait perdu. Ouais. Le 22 c'est chaud quand même. Hein. Euh... Tu perds un combat, mais si tu perds que 7 euh, derrière, t'es à... à portée quoi. Vos ont vraiment tout... bon, lui il arrive et je crois qu'on va... up même si c'est un peu fou. Un peu fou hein. Bon on va partir là-dessus. Euh, et puis euh... et Puis voilà. Void Lord est pas mal avec ça. Ça, ça mène vraiment aucune compo. Ça, ça mène vraiment aucune compo. Je presque en train de reg regretter, regretter Orgozoa. Mais en même temps, je sais pas. Je regrette Orgozoa mais.. C'est pas mieux de roll là ouais, J'ai un roll gratuit autour d'après. C'est pas comme si j'ai deux rolls tu vois, deux rolls peut-être tu les prends. Mais... Il... Ouais il a permis de up, mais en vrai l'orgozoa aurait pu aussi permettre de up. Je pense que c'était Orgozoa, je pense que je me suis gouré mais pff, je suis pas sûr de moi. Au moment où je l'ai pris, j'ai considéré que c'était le play, donc euh, faut pas revenir, faut pas remettre en question ça, mais. Surtout que je l'ai pas piqué vite, j'ai pris le temps de bien... Ah bon ça c'est strong hein. Alors on est content de pas avoir Orgozoa, ouais, vous voyez, quoi que finalement. Hein. Je crois que je préfère Orgozoa quand le combat est passé, mais avant que le combat... <rire> c'est ça En fait avant que le combat passe, je pense que... Oh ça c'est mal mis, mais... Ça va quand même faire égalité. Ouais. Comment Urzul, c'est pas mal. Urzul, enfin, un peu lourd, mais oh, je pense pas. Ça, c'est cool. Je pensais qu'il arrivait au tour d'après. Je me suis gouré. My bad. Là, c'est une erreur. On va virer les petits loups, enfin finalement on va les virer ça c'est un peu lent. Même je l'ai euh, ça. Mourir. Il y a un Boa. Boa, ça peut tuer les gens. Boa, ça peut tuer. Ça voilà. va. Euh... Il est pour moi, lui, hein. Pièce d'or de gagner. C'est assez gros non Ou je bourride encore un peu Je pense qu'on est mort, on aurait dû prendre Orgo mais bon. <rire> je l'ai vu mais... Je... ouais. Avec Rabouilleur je lui ai donné sa chance mais je pense que ça c'est fini. Hein. Serait... C'était Orgo. Même si c'est un poil résulte mais, je c'était quand même Orgo. Bon, on a de la stat quand même hein. je sais pas si ça va le faire mais, Ah enfin, si on retape dans l'idre c'est bon. passe pas mal, ouais ça devrait être bon. Ça restait quand même, euh... qu Quelle que soit l'issue de la game c'était Orgozoa hein, qu'il fallait prendre. Bah, c'est dur parce qu'on est à 4 et aussi bien on aurait été mort, baf. Moi je pense quand même que c'est Orgo mais... Les 4 PV vont dans le sens de l'écrabouilleur mais bon. Mais pas tant que ça en vrai. une vraie carte. Réincarnation plus dix plus un, bah c'est un beau bébé. Hein. On va lui donner Boubou, non? Et à lui, non Ou alors peut-être pas à lui Pas à lui, je dirais. C'est chaud, hein C'est T'as ah, pas envisagé Peggy Non, j'ai pas de pirate. Enfin, J'en ai un, mais c'est trop faible. Non, non, Peggy, c'est trop tard. Bon, ça devrait être bon, mais c'est vraiment chaud. Hein. Bah, à moins que ce soit le boa du siècle. Mais ça, c'est important de garder en tête, quelle que soit l'issue. Enfin ah, non, j'ai l'impression que c'était Orgo, mais en même temps, vous en pensez quoi, vous C'est vrai que je vous pose pas la question Orgo ou euh, Écrabouilleur en considérant tout, hein. pas le fait que je joue Naga, pas uniquement le fait que je joue Naga, parce que ça c'est, on le sait pas, au moment où on pique la carte, on sait pas qu'on va forcément jouer Naga. Démon. On en veut deux Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. On verra, non pas virer ça quand. Hein. OK. Un cadeau pour, Un cadeau pour oh, ça d'abord. Un cadeau pour Et ça. Puis ça. Vous vous débrouillez vraiment bien. Là, Nice. C'est pas gagné, hein? Je fais le point, mais c'est pas gagné. Ah, si c'est bon. Orgo, le démon, non euh... Les Crabouilleurs, je pense que tu mourrais avec Orgo Sans les Crabouilleurs, tu prenais vraiment tarif sur le tour de la découverte ah, Je prenais pas tarif, mais je prenais un petit peu de dégâts Je pense que je prenais 8-9 Ouais, moi je pense, comme... je pense comme ça Franchement c'est un signe, je pense qu'on sait pas Et quand les Crabouilleurs, il dit Il fallait, il fallait me piquer On oh, se retarde pour Mini Myrmidon dans on le triple au prochain tour. Un moque je crois. On vient au globe, non, il nous carry. On reste comme ça. Il n'y a vraiment rien à virer sur mon board, hein. franchement, hein. c'est que du premium. Il hein. n'y a vraiment rien à virer. Ouais, c'est chaud, hein. Ouais, mais là, c'est quand même. Euh... C'est un game. Ouais, c'est une game qui est un peu bizarre, mais. Euh, Greta, ouais, pour moi, c'est la meilleure carte du jeu. Mais.. Enfin par sa polyvalence. Sa puissance et sa polyvalence. Parce qu'en vrai elle marche encore mieux avec Pirate. Mais en fait c'est la seule carte qui permet de faire exister Naga. Naga sans ça ça n'existe pas. C'est beaucoup trop faible. Et Naga c'est un, un archétype qui est vraiment cool grâce à ça. Je pense que tu as trop équilibré les boosts qui te boardlock un peu. Non parce qu'au pire je peux virer ça. Je pense que je peux virer ça. Ou je préfère une Greta au pire. Après c'est pas mal d'équilibrer quand même hein, contre certains decks. En fait ça dépend des decks. Pas enfin, des, des, des compos en face. En vrai, il a un vrai board lui hein. Heureusement qu'il avait pas un tour de plus. Hein. Lui il a un vrai vrai truc. Hein. On peut perdre hein, d'ailleurs. Voilà si ça tape dans le cheval ça par contre par exemple. Oh non c'est bon je crois. Euh... Non je crois que c'est bon. Bah, j'ai je... pas trouvé Dorgo empêche. n'empêche. Enfin. J'ai pas trouvé d'Orgo mais en tout cas c'était un choix euh, corn cornélien qu'on a eu hein. Que même après on sait pas, enfin moi je sais pas, sais... peut-être que vous, vous savez, mais... Il joue quoi notre ami Ah ouais mais c'est notre ami pirate, il est... Ah non c'est la, la gamme précédente, ah il joue ma... pirate. En pirate ça va être compliqué hein. On va virer une Greta, de toute façon il est trop bas en PV donc Greta sert plus à rien. Euh... Un là. Un là. Merde, en termes de pièces, je pensais qu'on était bon. C'est pas très grave, hein je fais des rolls en vrai. Hein. Allez-y, engagez une de ces recrues. Il, a, il coûte cher ce rôle en vrai, il est important. Hein. Ah, il est strong. Hein. Ah, il a des 110 le gars. Ah, il est trop gros. Il est hyper homogène et il a les héroïnes et tout. Bon, après, il a mana infinie donc ça aide. Ouais. Ah ouais, les manas mana infini, c'est trop fort. doré, euh, clairement. C'est drôle, cette game, parce que l'écrabouilleur, il nous fait top 2. Et leur Gozoa, il nous aurait peut-être amené top 1, mais on sait pas. Après, il est dur à battre, mais je pense qu'avec Orgo, on peut monter, mais en même temps, franchement, j'ai aucune idée. J'ai vraiment aucune idée de si mon play a été bon. Genre, si je dois choisir et si je suis obligé de choisir, je dis oui. Mais en même temps, il y a tellement de résultats orientés dans, dans mon raisonnement que... Ouais, c'est ça. Si on prend Orgo, on peut faire top 7. Mais en même temps, on ne peut pas savoir. Parce qu'Orgo, ça apporte une carte en plus. Hein. Ce n'est pas juste une 3-7. C'est une 3-7 qui aurait pu peut-être amener la 1-3 pour tripler. Qui peut amener aussi des, des, -cailles, des trucs. Enfin, euh, Ça apporte des choses aussi. Et Crabouilleur, euh, euh, certes, ça fait de la stat un petit peu pendant les deux tours un peu bizarres mais Orgo ça apporte aussi des cartes donc euh... ah, c'est trop complexe. Bon c'est une belle partie en tout cas.